Salut à toi, moi c'est Dorian Mandry, je suis étudiant ici en deuxième année en DUT technique de commercialisation sur le site de Ponsan, et du coup je t'invite à me suivre pour une petite visite du bâtiment. Alors là on est devant une salle de TD, c'est une salle où on va avoir des cours en classe entière, donc on va être une trentaine d'élèves et on va avoir des matières variées comme la gestion, le marketing ou encore le droit. On a aussi des mathématiques dans les matières plus classiques. Alors ici on a une salle de TP, c'est une salle où on est généralement une quinzaine d'élèves donc l'effectif il est divisé par deux et on y voit des matières où il y a plus d'interactions entre nous comme les langues ou alors de la négociation. Et ici on a une salle informatique, alors on a du matériel tout neuf, euh, on utilise tout le pack office. En première année, c'est surtout de l'Excel et du traitement de texte. Et en deuxième année, on va plus être sur de l'Excel et de la création de sites web. Voilà, j'espère que la visite t'a plu, on a aussi plusieurs associations d'étudiants comme TC Partner qui nous organise des conférences avec, euh, avec des entreprises ou encore euh, le Bureau des étudiants qui nous organise euh, la soirée d'intégration ou le flocage de pulls ou de masques pour la période un peu compliquée du Covid. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à l'année prochaine.